Donc, est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé pour toi, la formation Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre euh, une formation en ligne pour apprendre à faire tes savons Tout simplement, le contenu de, de ce que tu écris euh, sur Instagram, ce que tu dégages en fait comme... Euh comme énergie et aussi euh, ce besoin de se retrouver un peu avec la nature et les choses naturelles. Et euh, le, moi, je n'ai pas de spécialité, je ne suis pas voilà, herboriste ou naturopathe, des choses comme ça. Je me suis dit comment je peux me rapprocher au, au plus de la nature, au plus de mes envies, mes besoins et, et aussi par ma, ma consommation perso. Euh, C'est venu de là, en fait, ma consommation personnelle, de me dire est-ce que je ne peux pas faire des choses euh, moi-même pour euh, contribuer un petit peu à, à cette planète qui est en train de, de décliner. Voilà. Donc, tu n'avais jamais fait de savon euh, avant jamais. Jamais. jamais. jamais. fait de savon. Euh, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, euh, s'il fallait s'équiper ou pas. Enfin, voilà, j'avais vraiment zéro, zéro, euh, non, euh, zéro connaissance. Euh, Est-ce que tu te sens plus à l'aise pour... Euh... Parce que j'ai entendu ce que tu me disais tout à l'heure, ton envie c'était d'aller vers euh, des choses plus naturelles, de savoir faire des oui. choses toi-même. Comment on... voilà Aujourd'hui, ton parcours il n'est pas terminé, mais tu, tu te sens comment par rapport à tout ça là, Je me sens au début en fait, je me sens au début par rapport à, à ouais. tout ça. Euh, là, la formation savon, ça m'a vraiment mis un pied dans, dans le savoir faire soi-même. Mmh. Euh, pas que faire des savons, c'est aussi le fait de se dire on peut prendre confiance en soi et se dire avec tout ce qu'on a tout ce que la nature peut nous donner, on peut faire quelque chose en fait, on peut créer quelque chose de nos mains hein, et ça aussi c'est quelque chose qui me manquait donc en plus d'avoir des connaissances, il y a aussi ce côté euh, technique qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais euh, enfin, étendre tout ça dans ma salle de bain les cosmétiques forcément, euh, les gommages les shampoings, les dentifrices, etc mais je le fais au fur et à mesure mais déjà, savoir faire mes recettes de savon ouais. qui répondent à mes besoins ou celles de mes amis, c'est déjà un très, très grand pas. Alors justement, qu'est-ce que disent les gens autour de toi euh, J'imagine que tu en as partagé plein des savons. Oui, <rire> oui, oui, oui. Bah, ils, sont, ils sont surpris. Ils disent ah oh bon, tu fais tes savons euh, <rire> Ah bon, ça se fait, euh, oui, ça se fait facilement chez toi, oui, tu chauffes, tu ne chauffes pas. Enfin voilà, ils posent des questions. Au final, j'ai l'impression de faire des savons pour les autres, même mm -hmm. si j'en ai pour moi. Mais déjà, rien que les premiers savons que j'ai faits, au final, je n'ai plus rien. <rire> voilà. et, et sur ta peau, surtout, est-ce que tu sens une différence tu, tu utilisais quoi avant les, Des gels douches oui, des gels bouche au euh, choya, euh, des trucs... Euh... Ouais, ça sent, ouais, bon, des... ouais voilà, ça, ça sent bon le monoi. Oui, voilà, ça sent bon le Ilang-Ilang, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ouais. Euh, voilà, bah, des, bah, des gels douche classiques. Et puis, euh, oui, bah, là, ça n'a pas du tout le même toucher, le même rendu. Euh, je sens que ma peau est plus douce. Enfin, ça répond... Euh... En fait, j'ai fait plusieurs savons. Et il euh, y en a que j'ai décidé de faire plus exfoliant ou plus doux, etc. Donc j'arrive à, à avoir toujours un ressenti différent quand j'ai le savon dans mes mains, quand il mousse euh, mmh. ou même quand je m'essuie, j'ai un autre ressenti. Puis j'ai l'impression d'être lavée pour le coup. Enfin, c'est bizarre de dire ah, oui. ça, mais j'ai l'impression que le savon, il lave vraiment. C'est mmh. vraiment, euh, ça accroche et je, je me sens lavée C'est pas le même ressenti qu'un gel douche classique euh, d'entreprise. De, je ne sais pas comment expliquer, il faut vraiment le faire pour euh, <rire> vraiment tester pour, euh, voilà, pour savoir ce que ça fait sur la peau. Souvent, euh, ça c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, les, les personnes qui passent au savon naturel me disent « en fait, j'ai plus besoin de crème hydratante pour le ouais. corps, parce qu'on n'a ah, oui. plus la peau desséchée en fait ». Oui, c'est ça. ça c'est ouais, ça, ça, ça qui est impressionnant, c'est de se rendre compte euh, après coup, à quel point on, on abîme en fait euh, notre peau. Oui, c'est ça, ouais. exactement, mmh. oui pour embrasser le changement, pour euh, commencer vraiment à vivre une vie euh, différente et puis se rendre compte qu'on a on a vraiment cette capacité de revenir à ce qui est disponible autour de nous, qui est naturel, qu'on n'est pas obligé de prendre tout ce qu'on veut, qu'on achète. Il euh, y a plusieurs portes d'entrée. Et donc toi, tu as choisi la porte des savons, qui est oui. super, c'est une très très jolie porte. Et une fois qu'on a commencé, ça fait changer mm -hmm. plein de choses dans la tête, en fait. C'est pas juste euh, d'apprendre à faire ses savons, c'est que je suis sûre que ça t'a mis dans une logique euh, ouais, ouais. Tu commences à voir les choses différemment, tes envies changent, tes réflexes aussi changent. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est exactement ça. Ouais. En plus, euh, bah, pareil pour les produits d'entretien. Je me dis que forcément, ça, ça va être un, un cheminement qui va se faire tout seul. Parce que maintenant, ce que j'utilise, euh, bah, j'y fais vraiment attention. Et bah, comme c'est passé par les savons, ça passera forcément par autre chose dans ma vie quotidienne. Ouais. J'ai envie de le faire partager autour de moi, à mes amis, parce que j'ai envie de leur faire comprendre y a autre... on peut faire autrement. On peux leur donner leur les... les bagages pour le faire et puis au final, ils choisissent eux-mêmes s'ils veulent les prendre, les bagages ou pas. Exactement. <rire> voilà. Ça, c'est les petites graines de changement ouais. qu'on plante dans ouais. la tête. C'est ça. Ouais. Merci -ce... d'ailleurs pour ça, parce que vraiment, ça m'a beaucoup servi. Ah, bah, je suis très heureuse. C'est mon plus beau cadeau. Ouais. Qu'est-ce ouais. que tu dirais, Emmanuel euh à quelqu'un, si par exemple tes amis qui ont euh, qui envie de tenter l'expérience, comment tu leur parlerais de la formation de, et puis de ce que tu as vécu en fait au travers de de ton apprentissage, qu'est-ce que tu oui, dirais C'est une, une expérience à, à vivre, à des petits moments où on est vraiment avec soi-même en fait face à ce qu'on a envie de faire, donc, ça, c'est bien. C'est bien expliqué. Moi, je me suis sentie euh, épaulée, même si tu étais en vidéo. Je me mmh. suis. Voilà, on se fait les vidéos, on met sur pause, on, vient, on revient en arrière, etc. Ça a vraiment été une, un, un, une épaule. Hein. Et euh, les, les, le, le soutien aussi en PDF est très important. Euh, je pense qu'il y a plein de choses aussi à, à, à retenir à comprendre, euh, c'est pas juste une formation avec euh, voilà, PDF, euh, vidéo, etc, c'est vraiment tout un cheminement qu'il faut suivre, revenir en arrière, euh, voilà, accélérer un petit peu, faire un peu ce qu'on a envie, euh, voilà, c'est un non, si ça a été vraiment une belle expérience, moi je pense qu'il faut foncer euh, directement euh, sur, euh, sur cette formation. Est-ce que tu as des savons à nous montrer Oui, c'est ça, café, avec la mare de café, donc ça c'est pour la cuisine, je le mets pour les mains, pour les mauvaises odeurs ils marche très bien, ils sont très bons. Pourtant, je n'ai pas mis d'odeur, j'avais rien mis du tout. Il est top. Et celui-là, c'est mon savon de douche. C'est un savon euh, doux, classique pour la peau. Euh, bébé, femme enceinte, sans, sans odeur, sans colorant, sans rien du tout. Donc du coup, ouais. tu ne mets pas d'huile essentielle dans tes savons. Alors euh, là, pour moi, non. Mais pour euh, mes amis, elles préfèrent. Ah, il, y a, il y a des étapes. À un moment, Exactement. Euh, elles ne sont pas ouais. au même niveau que toi. <rire> non, non, non, non, Moi, je. En fait, j'ai compris toute l'importance des huiles essentielles. Ouais. Pour, il fallait de plantes pour faire des huiles essentielles etc ça coûte cher et au final c'est juste pour l'odeur même si euh, j'imagine que l'odeur contre ça peut créer des sensations des émotions des souvenirs mais euh, moi j'en ai pas besoin mmh, c'est bien besoin. super mais, je suis voilà. fière de toi j'ai appris ce que j'ai appris, <rire> hein, appris avec ton livre vraiment avec le livre et puis euh, puis même après moi je me suis aussi un peu intéressée avec d'autres bouquins ouais. hein, ouais, ça. mais ça donne envie en fait ta formation elle donne envie d'aller plus loin au final parce qu'on voilà, il faut on peut toujours euh, aller creuser et apprendre. Ouais. C'est un début en fait, c'est vraiment le... C'est un début. C'est ça, c'est la porte d'entrée. Non mais d'aller loin, mais voilà. <rire>